Showit ultra rapide qui va te permettre de modifier les coins des formes, des rectangles que tu places dans tes Canva Showit. Je suis Christelle de Califrame.com, experte WordPress et Showit et aujourd'hui, donc dans ce tutoriel, je vais te montrer une fonctionnalité qui est apparue il n'y a pas très longtemps sur Showit. Il euh, faut dire que très récemment, Showit met de plus en plus euh, de fonctionnalités en place. C'est assez appréciable de voir une plateforme qui évolue autant. Et aujourd'hui, je te montre donc comment modifier les coins des formes que tu peux mettre sur tes canvas, sur ta page de site. Ça va te permettre finalement d'apporter un petit peu plus de créativité, peut-être de te créer un style qui t'est propre et euh, de faire ça aussi très facilement sans coder de CSS. Donc c'est ça qui est appréciable. Ça pouvait être fait avant, maintenant il suffit juste de cliquer sur un bouton et on peut modifier nos formes. Donc pour ça, il suffit d'être sur un canvas, de mettre en place une forme, donc de cliquer par exemple sur rectangle et de mettre un rectangle sur sa page. Moi, j'en ai déjà quatre ici. Ils vont me servir à te montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec cette nouvelle fonctionnalité. On va donc cliquer sur notre forme pour faire apparaître les options de notre forme sur la droite. Et dans l'onglet Effect, on va choisir dans Corners, on va choisir les corners un petit peu arrondis, donc celui du milieu. Ça, c'était une fonctionnalité qui existait déjà avant. Donc on a notre rectangle qui est un petit peu arrondi et on pouvait sélectionner de mettre euh, la forme plus ou moins arrondie en sélectionnant le nombre de pixels qu'on mettait au niveau des coins. Par exemple, si je mets euh, 90 pixels pour les, pour les coins, on voit qu'on a cette forme un petit peu plus arrondie qui apparaît. Euh, donc ça, c'était ce qui existait jusqu'à maintenant. Je vais remettre par défaut. Maintenant, on a juste en dessous euh, d'autres fonctionnalités qui nous sont proposées. On a Curved Side, Sharp Corner, Curved Corner et Opposite. Donc, Lorsqu'on clique euh, sur Opposite, je vais commencer par les deux qui sont tout en bas, on va voir que ça va nous permettre de créer cette forme. Et bien sûr, on peut la créer de l'autre côté. Voilà, donc en un petit clic, finalement, on peut créer euh, cette nouvelle forme assez élégante, assez féminine. Ensuite, si je prends donc un deuxième rectangle, je clique sur la forme du milieu. Là, je peux choisir de euh, faire en sorte d'avoir des coins qui vont être arrondis, mais je peux choisir le coin qui va être arrondi. Par exemple, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche, ce qui nous permet là encore de euh, faire un effet, un effet de mode ou un effet de style, comme on a envie de l'appeler, qui nous permet de personnaliser notre forme en un clic. Tu as même la possibilité d'aller un petit peu plus loin en personnalisant donc ces formes qui te sont offertes en un clic grâce à cet ensemble où il y a un petit cadenas au milieu. On voit que lorsqu'on clique donc sur le curved corner, par exemple ici, on a cette forme qui se crée par défaut. Et je peux également décider de rendre un petit peu plus arrondi un autre des coins de mon rectangle. Donc par exemple, peut-être le coin opposé, je vais mettre 10 pixels. Et bon, j'ai mis trop à mon avis, Hop, j'ai mis 100, 10 pixels, voilà. Et donc j'ai mon coin qui est un tout petit peu arrondi. Pour que ce soit un petit peu plus flagrant, je vais mettre 30, Voilà et mon coin est arrondi ici. Donc, je peux vraiment personnaliser finalement chaque forme avec l'arrondi comme je le souhaite. Ce qui fait que finalement, ces images ne vont pas être forcément génériques. Donc, on peut vraiment créer un petit peu sa marque de fabrique, son style lorsque on souhaite créer, entre guillemets, une forme qu'on va utiliser sur son site, euh, sur la, pour plus de cohérence, bien sûr, sur tout son site, on va essayer par contre de ne pas choisir une forme euh, sur une page, puis une autre sur une autre page. Là, ce sera bien sûr trop fouillis, trop quelque chose de un petit peu chaotique. Il n'y aura plus d'homogénéité dans notre site. Donc, on va essayer lorsqu'on crée une forme, lorsqu'on l'utilise, de l'utiliser de manière régulière sur, sur nos pages, pas forcément sur toutes nos pages, mais en tout cas sur notre site et de ne pas changer à chaque fois. Mais euh, en tout cas, donc ces options te permettent de créer ta propre forme qui euh, pourrait être un petit peu ta marque de fabrique. Donc, je vais aller sur mon troisième rectangle pour explorer cette fois-ci le sharp corner qui nous permet de créer quelque chose d'encore plus délicat. Euh, donc on a à peu près la même forme qu'ici, mais on voit qu'ici, on a arrondi euh, cette partie. Et bien sûr, là, on peut aussi décliner ceci en haut, en bas, à droite ou à gauche. On va maintenant explorer la dernière option qui est le curved side, qui nous permet d'apporter un coin arrondi au dessus, bien sûr, en dessous, à droite ou à gauche, euh, qu'on peut encore une fois personnaliser au milieu. Et euh, petite dernière chose à préciser donc sur cette nouvelle fonctionnalité, lorsqu'on clique sur le cadenas, cela s'applique à tout. C'est-à-dire que si on rentre ici une valeur, elle va s'appliquer aux quatre coins de notre forme. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité show N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour d'autres tutoriels show it et pour être tenu au courant des prochaines publications. A bientôt